Bonjour! Je vous ai récemment expliqué qu'en français familier ou populaire, souvent, on ne dit pas le « ne » de la négation. Donc, au lieu de dire « ne pas », on fait seulement « pas ». Et je vais vous donner des exemples très importants avec les verbes qu'on utilise très souvent. « J'aime » et « Je suis ». Donc, dans la vidéo « Baba Martin et le printemps bulgare, je dis « J'aime pas la neige, j'aime pas le froid ». Donc, je n'aime pas la neige, j'aime pas la neige. Je n'aime pas le froid, j'aime pas le froid. Et à cause de ça, je dis je suis pas une vraie Canadienne. En fait, je dis je suis pas une vraie Canadienne. Je ne suis pas une vraie Canadienne, je suis pas une vraie Canadienne, je suis pas une vraie Canadienne en québécois. C'est tout.